Qu'est-ce que ça signifie pour toi « fabriquer»? Fabriquer. Oui. Ça signifie de créer quelque chose ou de, de réutiliser quelque chose ou de réparer quelque chose. C'est ce que ça signifie pour moi. C'est bien. Deuxième question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le « do it yourself» ou le « fais-le toi-même»? Ça signifie… Que si je suis mal pris dans un. Comment je ça? Dans une situation quelconque, je vais pouvoir essayer de me. de me trouver une solution pour m'en sortir. Une façon de faire. C'est ça que ça signifie pour moi. J'ai fait, fait beaucoup de camping, puis euh, euh, à un moment donné, pendant deux mois de temps, et j'ai été obligé de me de réparer un poteau de tente d'une façon euh, aléatoire comme mm -hmm. ça. Puis il faut, faut que tu trouves un moyen. Alors, il faut que tu trouves, je sais pas moi, que tu te dises, bien, est-ce qu'une branche ferait l'affaire? La, Quelle sorte de branche? Ça peut être du duct tape, ça peut être, je sais pas, ça peut être un paquet d'affaires qu'il qu faut que tu essaies de trouver pour t'en sortir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la créativité? La créativité, ça signifie quelque chose comme euh, d'inventer de, de, de, quelque chose avec peut-être des matériaux qui existent déjà, mais d'une façon, euh, façon, façon différente, d'une façon, c'est ça, d'une façon différente. J'étais avec des amis euh, hier, justement, puis la, la dame qui, qui a à peu près mon âge, un âge respectable de, de retraité, quoi, elle avait pris des bandes audio, donc euh, un tape, comme on disait dans notre temps, là, de musique. Elle avait défait le, le, la bobine, elle avait gardé juste le tape il y a une façon de faire pour que ça soit tissé, pour qu'elle puisse se faire une sacoche. Et c'était superbe, la façon qu'elle avait trouvée pour tisser cette bande magnétique-là, cette bande audio-là, pour faire une sacoche ou pour faire d'autres choses. Ça peut être un sac d'épicerie, ça peut être un sac de plage, enfin, puis peut-être d'autres choses aussi, je ne sais pas, aucune idée. Donc ça lise bien pour vous ce que c'est la créativité? Oui, c'est ça. Il y avait quelqu'un <rire> qui, qui a fait, que j'ai entendu, avec des sacs d'épicerie, des sacs de, des sacs de, de plastique qui, euh, qui a ad, adapté son métier à tisser pour, mettre, pour faire des trucs avec des sacs de plastique. Je vois ce que c'est qu'ils font, mais en tout cas, euh, j'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler de ça. c'est une technique artisanale, en effet. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça. Souvent, on, on, on... il y a des vieux métiers comme, cor, comme cordonniers. On a l'impression qu'ils vont disparaître parce qu'on ne fait plus réparer nos, nos, nos, nos chaussures. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend, puis hop. on met ça aux poubelles, puis ça vient de se perdre. Il y a peut-être moyen de ré récupérer les lacets pour faire un euh, chevaux de robouvoir. Wow. Aucune Mais c'est des fois c'est ça, c'est.. Comment j'expliquerais ça? C'est quand on est dans une situation qui est comme.. Euh, on est mal pris. là, il faut, faut se trouver un truc pour le, le.. Moi, je fais beaucoup de jardinage chez nous, puis c'est comme ça des fois que je trouve des à récupérer des trucs, euh, un bout de métal, un cintre, euh, Bonjour, j'aimerais ça euh, te poser trois questions. Qu'est-ce qui okay. signifie pour toi euh, « fabriquer » C'est comme si j'avais… C'est comme si on me donnait comme une mission, comme je pouvais… Ben... Mais c'est comme un jeu, comme ouais. un casse-tête. On trouve faut... comment. Construire comme une voiture, là. comment construire. Comment construire? Oui. Bon. Que signifie euh, le « do it yourself » pour toi? Ça veut dire euh, le, le faire toi-même, pour toi. Qu'est-ce que, ça, qu que ça, te, ça signifie pour toi, le faire toi-même? Ben, ce serait facile. Si on me disait c'était quoi qu'il fallait faire, genre un petit indice, je pourrais faire comme quelque chose. OK. Et la troisième question, que signifie la créativité pour toi? Créativité, ça veut dire quoi le mot? Je comprends la créativité. Créer. Ah. Oh. Créativité. Ben, Qu'est-ce que, qu -ce que, que ça créer? signifie, la créativité pour ben, toi? Créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau? Mm -hmm. Comme quoi? Peux tu peux-tu ben, me donner des. Une, des une indices? voiture en forme, genre deux disques, genre un truc qui les tient, Après. Deux planches avec des visques qui après d'autres deux disques. Après en haut, il y a comme un bon, un vieux banc de voiture qu'on colle avec la super-colle chauffante. Après on fait comme, un pas un volant, mais comme une ceinture, juste, ça va juste tout droit. Ça, ça pourrait être une, une voiture euh, ah, est... recyclable. Recyclable? Est-ce ouais. qu'elle fonctionnerait? Ouais. Si on pousse, genre c'est juste tout droit, ni on descend juste tout droit. Tu pouvais rouler faudrait d'abord essayer. Euh, euh, merci beaucoup. Okay. Que signifie fabriquer pour toi mmh, Faire des, des choses. Quoi comme Faire chose? des affaires. Quoi comme... okay. Ben quoi comme des affaires Tu peux me donner un exemple euh fabriquer une auto. <rire> OK. Qu'est-ce que signifie le... Do it Quoi? Le fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Le toi fais-le fais toi-même, le fais -le toi pour toi. Mmh, le faire toute seule, tout ça. OK. Que signifie la créativité pour toi? Créer des... Des, de l'art, hum? créer de l'art. Tu peux hum. me donner un exemple? Dessiner une, une auto. OK. Mmh. Merci. Que signifie fabriquer pour toi? Ben, c'est... Fabriquer, c'est... C'est comme si je fabriquais des Legos, puis j'aime ça. Comme mon père, il travaille dans la construction que signifie fait fais-le toi-même pour toi ben euh, ben ça je sais pas là mais ben que je comprends que j'aime ça puis que signifie la créativité pour toi ben parce que moi, j'aime ça, réfléchir à... Comme... Moi, je réfléchis, puis j'ai plein d'intelligence, puis tout. Là. Puis, euh, chaque fois qu'il y a plein d'idées qui me viennent en tête, je le fais tout de suite. Qu'est-ce que signifie fabriquer pour vous, euh, pour toi? Qu'est-ce que signifie fabriquer pour moi? Ouais. Euh, fabriquer pour moi, ça implique euh, beaucoup de créativité. Donc, euh, faire aller son imagination, trouver des solutions à des problèmes euh, auxquels on fait face et aussi souvent euh, avec ce qu'on a sous la main. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment une grosse part de créativité que, mm. que ça implique. Qu'est-ce que signifie le « fais-le toi-même pour toi euh, »? Encore une fois, ça implique selon moi une grosse part de créativité, euh, beaucoup de débrouillardise aussi. Puis, euh, je pense que c'est vraiment important dans euh, le contexte social actuel euh, où euh, les gens consomment beaucoup, achètent beaucoup de choses euh, qui vont se briser rapidement. Je pense que c'est important que les gens aujourd'hui euh, réapprennent à utiliser leurs mains et fabriquer eux-mêmes les choses. Que signifie la créativité pour toi? <rire> euh, la créativité, mais c'est la faculté, selon moi, euh, d'user de son imagination. et euh, au service, euh, au service de la création, au service euh, de la société. Donc, être capable de partir d'une idée et puis de la rendre concrète avec nos propres oui. moyens. Voilà. Première question, fabriquer, qu'est-ce que ça évoque pour toi Qu'est-ce que c'est fabriquer C'est euh, une bonne question pour moi parce que j'étais en euh, design industriel. Euh, j'étais jeune. Euh, mais pour moi, fabriquer c'est plus important pour partager. Et, euh, ouais. Euh, pour partager Partager, euh, travailler ensemble. Euh, donc, un acte donc, social. Ouais, ouais, mm -hmm. c'est ça. Donc la fabrication c'est pas matériel, c'est humain. Ça? Oui, avec le, le matériau, mais ah. ensemble, euh, euh, avec le premier euh, outil, on, on, on peut partager on, comment on fait ça, avec c'est euh, comment on euh, fabrique ça, etc. Ok, et c'est okay, bien. Alors, maintenant, il y a différentes façons de, de, de, de fabriquer, ouais. et puis il y a différentes façons aussi d'obtenir des objets. Il y a une façon, c'est « do it yourself », you know? Ouais, ouais. So, qu'est-ce que tu penses de du « do it yourself » ou du « fais-le toi-même » en français hum. euh, Je pense que euh, c'est un, un mouvement, ce n'est pas nouvelle. c'est un mouvement qui euh, est, est toujours là. Euh, quand on euh, habite euh, dans la campagne ou pas dans, le, dans la ville, c'est nécessaire pour euh, « do it yourself mm » -hmm les choses euh, que euh, vous avez, mais euh, euh, en ville, euh, tout le monde, c'est très euh, simple pour acheter une nouvelle chose, une un nouveau chose, une nouvelle chose, un mm. chose, mais euh, pour moi, c'est euh, nécessaire euh, arrêter ça. Et, qu'on quelque chose avec euh, toutes les choses qui est évables. Euh, mm -hmm. Ok, Donc. parfait. Et puis la dernière question, What? plus générale. Qu'est-ce que c'est la créativité pour toi? Qu'est-ce que qu ouais. Qu'est-ce qu que ça évoque pour toi? Oh, Qu'est-ce que mon muse? Euh, mm -hmm. La créativité, c'est... Euh, C'est um, voir quelque chose de nouveau um, et continuer. Um, je sais pas en français. Ça uh, oh, est no, no, en anglais. Non non en anglais c'est la même chose. Um, <laughs> wow, uh, quelle bonne question. Um, OK la cré... Cré... créativité, créativité euh, pour moi, c'est euh, fabriquer quelque chose de nouveau euh, d'une autre chose. Continuer create créer, c'est une uh, révolution, continuer, mm -hmm. toujours. Mm -hmm. ouais. Processus de transformation, permanent Oui, Oui, ça ne jamais ouais. mm -hmm. C'est sans fin. Qui signifie fabriquer pour toi Fabriquer Oui, fabriquer. Fabriquer, c'est euh, faire des choses avec ses mains. Ok. Qu'est-ce euh, qu que signifie le do it yourself pour toi euh... DIY. Oui, c'est ça. Ben, c'est quand tu as quelque chose que tu voudrais avoir. Bien, au lieu d'aller acheter le truc, tu fabriques mm -hmm. au mieux que tu peux toi-même. Je pense que c'était ça avant. Peut-être aujourd'hui, c'est plus aller aujourd'hui chez Ikea, puis ensuite, juste le fabriquer, le, le finir de le fabriquer. Mais peut-être que c'était plus ça au début. OK, merci. Qui signifie la créativité pour toi? La créativité? Ouais. C'est la liberté de penser mm -hmm. et de faire. Ah, missed